Voici une interview que j'ai réalisée pour Florian de SF Connexion Sport. Je l'en remercie d'ailleurs. Nous avons réalisé cette petite interview fin septembre 2020. Hey, salut David Salut <rire> Je ne savais pas que ça allait se passer comme ça en fait. Je, je, je me disais, euh, d'habitude on ne fait pas ici. Voilà. C'est ça, <rire> on, a voulu, on a voulu casser les codes un petit peu. Voilà. C'est bien, c'est bien, j'aime ça. Salut euh, Florian et salut à tout le monde. <rire> bon, ben voilà, écoute, voilà, donc je disais à nos internautes qu'on ben, était avec toi aujourd'hui. On va être entre 15 et 25 minutes euh, avec toi. Et okay. puis voilà, donc on va évoquer un petit peu tout. On va essayer de balayer toute ton actualité et tout ce que tu réalises. Et puis voilà, euh, et puis après, on posera des questions un peu plus personnelles. Mm -hmm. Donc voilà un petit peu. voilà un petit peu l'idée. C'est un format moins long que ce qu'on proposait avant. Et, mais c'est ouais. un format tout, euh, tout aussi intéressant. Je n'en doute pas, mais tu sais que je suis très long. Alors, n'hésite pas à me couper parce que <rire> bon, 25, 25 minutes, ça peut être juste une question pour moi. Hein. Donc, <rire> <rire> je, vais, je vais essayer. Dès le début, je vais faire court. Donc, si tu trouves que ce n'est ah. pas assez long, du coup, tu, tu me dis, mais dis-moi en plus. Parce que... <rire> il n'y a, a aucun souci, c'est parfait. Alors, pour commencer, David, qu'est-ce qu'un traîneur à ton sens une très bonne question, parce que je pense, moi, enfin, de mon point de vue, vu que j'ai connu ça il y a déjà cinq ans aux États-Unis, euh, je pense qu'il faut que les choses soient clarifiées par rapport à, à, au training basketball et c'est quoi un traîneur. En plus, aux États-Unis, je, je pense que c'est pas exactement la même chose qu'on entend en France. Moi, quand j'ai connu le training basketball, c'était avec euh, I Am Possible Training, qui je pense maintenant est assez, assez connu euh, dans toute la francophonie. Et euh, pour moi, je voyais ça comme de l'entraînement individuel. Et puis, j'ai compris que c'était un peu plus que ça. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus du développement de joueurs. Il y a trois ans en France, il y a des salles privées qui se sont montées. Je pense que tout le monde est au courant. Et on a vu apparaître entre guillemets des traîneurs. Il y a cinq ans, quand j'ai je suis revenu en France après les États-Unis, où j'avais justement découvert le training, je me suis dit que c'était une bonne idée de monter mon activité par rapport au training et de faire des camps de training. Donc depuis 2016, depuis juillet 2016, je développe des camps de, de travail individuel. Et j'avais fait juste avant ça, au mois de juin, euh, donc 2016, j'avais fait le premier et le dernier camp de I Am Possible Training qui était à Strasbourg où il y avait un des traîneurs de I Am Possible qui était venu, Jérémy Porter. Et assez différent de ce que j'ai proposé moi après, parce que très, très à l'américaine, donc forcément euh, adapté au secteur américain, pas forcément adapté à ce qu'on a besoin en France. Mais très intéressant, très intéressant, j'ai sur mes camps à moi et puis depuis je, je ne fais que ça, alors ça a évolué, mais je, je ne fais que ça. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que moi je fais du training comme les Américains peuvent l'entendre Je ne sais pas, <rire> peut-être un peu. Est-ce que le training est bien représenté aujourd'hui en France par l'ensemble des intervenants Je ne pense pas. Je pense qu'il y a un peu tout et n'importe quoi dans les salles privées françaises. C'est quoi la différence entre un traîneur et un formateur, comme il en existe depuis toujours en France que Moi, j'ai connu quand j'étais jeune joueur ou jeune entraîneur, et puis après. Tu vois, il y a des multiples questions à, à, à ta question, en fait. Mais c'est ce, ce qui est intéressant, justement. Mmh. C'est que c'est assez, assez large et qu'on peut justement rentrer dans n'importe quelle, quelle brèche pour pouvoir parler de ça. Ouais. <rire> Donc moi, moi, comment je me situe j ai, j ai... Récemment, je suis un petit peu fâché contre ce que je vois sur les terrains de France en training. Et je n'ai pas envie que les joueurs pensent que le training basketball, c'est ce que j'ai vu moi. Évidemment, je ne parle pas de ce que je fais moi, je parle de ce que je vois faire autour de moi. Il y a beaucoup de gens qui proposent des cours individuels. Et c'est très très bien parce que on a un problème dans le sport, dans le basket français, c'est que on pense que le basket est uniquement un sport collectif. Sauf que notre sport est un faux sport collectif. C'est un sport d'athlètes qui essayent de collaborer ensemble. LeBron James, c'est oui un basketteur, c'est évident. Mais c'est aussi un athlète. Et LeBron James, s'il voulait, mais ce n'est pas ce, ce n'est pas comment dire dans sa nature et dans ses objectifs. Mais s'il voulait, LeBron James pourrait jouer tout seul à un contre 5 aucun problème. Il peut jouer contre cinq joueurs de Pro -A, tout seul un match et il gagne parce que c'est un athlète. C'est un athlète basketteur. Donc, si on veut développer des athlètes basketteurs, si on veut développer correctement un joueur de basket, donc un athlète, l'entraînement de club, à mon avis, ne peut pas répondre uniquement à cette attente. Il faut que le joueur ait des entraînements de musculation. Il faut que le joueur ait des cours individuels, il faut que le joueur ait du coaching mental, de la nutrition, etc. etc. Moi, ça, c'est mon métier. C'est-à-dire qu'un joueur n'est pas uniquement une étiquette et un numéro dans une équipe et on essaye de gagner un match. Moi, c'est pas ça. Moi, Un joueur, quand il vient me voir, des fois, on fait pas de basket parce qu'il n'est pas prêt à jouer au basketball. Il m'est arrivé par exemple l'année dernière de voir la petite Marion qui joue au pôle de l'Île-de-France et qui, en... qui était l'année dernière à Marne-la-Vallée, qui doit être cette année à Charleville-Mézières, je crois. <rire> si, si, euh, si la maman m'a a suivi mes conseils, ou, ou je ne sais plus, mais bon, peu importe. C'est une joueuse qui ne savait pas son poste de jeu alors qu'elle joue en championnat de France. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait des coachs qui voulaient qu'elle soit poste 1, il y avait des coachs qui voulaient qu'elle soit poste 2. Et elle, ça reste une jeune fille de 14 ans, bah, elle savait pas. Elle savait pas parce que, parce que, et souvent les filles ont ce problème là, c comment, je, comment je fais? Comment je, comment je fais plaisir à tout le monde? C'est pas possible. Donc, on a discuté une heure avant de, avant de faire une séance parce que, moi, moi, je ne pouvais pas lui faire une séance de meneuse si elle n'a pas envie d'être meneuse. Ou l'inverse de poste 2 s'il n'a pas envie d'être poste 2. Tu vois, la, la, la dimension mentale euh, la plupart du temps, c'est énorme. Et c'est ce qui va tirer le reste. Si Marion, une fois qu'on avait fait le point, une fois que c'était clair dans sa tête, on pouvait faire du basket. Moi, c'est mon travail, c'est prendre un individu et lui, l'amener à la performance. Mais des fois... Euh, oui, des, des, des, des, fois, euh, des fois, on ne fait pas du terrain tout de suite. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question, euh, c'est quoi un traîneur Je pense, je euh... pense que si. Ce, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que ça, rejoint, ça regroupe et ça rejoint un petit peu l'intervention d'hier avec Hugo concernant l'alimentation, le sommeil et, et tous ces facteurs extérieurs au, liés à la technique. Donc mm -hmm. tu vois, c'est bien, on est dans le complément, donc euh, c'est donc intéressant là-dessus. Parle-moi un peu plus de tes activités et de ton parcours. Alors, mes activités actuelles ou mon parcours Choisi. <rire> eh bien, tu, peux, tu peux commencer par ton parcours. Est-ce qui es, en fait, tu as, as décidé de faire tes activités d'aujourd'hui? Ouais, ouais. Ça, ça, ça c'est, intéressant comme question parce que, effectivement, si je suis devenu, si je fais les activités que je fais aujourd'hui, c'est, c'est par rapport à mon parcours. Exactement. Et je suis intervenu dans le basketball sur trois continents différents. C'est ce qui, c'est évidemment des tonnes de rencontres, d'entraînements, de matchs, etc., qui ont fait que ça m'a forgé euh, et, qui, et que ça oriente ce que je fais aujourd'hui. Ça, c'est clair et net. Donc Je, je suis intervenu bah, en France, puisque je suis né en France. Hein, je, je suis à Saint-Chamond. Bah, aujourd'hui même, je suis aussi encore à Saint-Chamond, mais plus dans le basket à Saint-Chamond du tout. Mais à l'époque, j'y étais. Je, je suis allé entraîner dans le, en Pro-B à saint étienne enfin... Assist, en étant assistant à Saint-Etienne en probé et coach Désespoir, quand il y avait encore la probé à Saint-Etienne au début des années 2000. Et puis, je suis resté cinq ans dans ce club-là. Je suis parti après en Afrique, à la suite d'avoir été agent-joueur. de euh, Donc, j'avais côtoyé le monde professionnel, j'avais côtoyé les États-Unis déjà. Donc, euh, je suis devenu agent. Je, je devais faire un choix, je suis devenu agent j'ai arrêté le basket parce que j'étais vraiment désabusé de ce qui se passait dans le basket français au sens général hein, dans tout type de club au moins c'est clair c'est dit euh, c'était en 2006 mais je suis revenu à ma passion en 2012 et je n'étais plus en france donc j'étais dans l'océan indien donc considéré comme le continent africain donc deuxième continent que j'ai connu et puis j'avais commencé donc aux états unis en 2000 comme j'avais dit et je suis parti en 2015 aux états unis donc j'ai je suis un, professionnellement, j'ai été coach sur ces trois continents-là et dans nombreux pays. Parce que je suis retourné au Maroc faire des camps. J'ai fait, j'ai fait la Belgique, Canada, États-Unis. Voilà, voilà un petit peu mon parcours. Donc du coup, mes activités aujourd'hui. Donc comme tout à l'heure, je l'ai dit, j'ai commencé le training. Aujourd'hui, c'est un peu plus large, on va dire, je, je pense, parce que euh, j'essaye J'essaye au quotidien, non plus d'être uniquement un traîneur, mais d'être dans la performance avec mes joueurs. Donc, j'ai mes camps qui se sont beaucoup étoffés au niveau de la performance, c'est-à-dire qu'on ne fait pas que du basket et qu'il euh, y a cinq heures de terrain, des fois six, mais maintenant, plutôt cinq heures en petits groupes, dix joueurs maximum, mais on fait trois heures ou quatre, ou voire 5 pour ceux qui sont très bavards comme moi, de hors terrain. Donc, on peut faire jusqu'à 10 heures de basket par jour sur mes camps. Et minimum 8 heures. Quoi. Minimum 8 heures, euh, qu'est-ce qui se passe en dehors du terrain On a des réunions, je fais des meetings sur la performance, sur les objectifs, sur comment se nourrir, etc., etc. Euh, sur les soucis des joueurs sur qu qu qu quels problèmes ils ont dans leur équipe quels problèmes ils ont avec leur coach quels problèmes ils ont euh, dans l'absolu etc et puis, et puis euh, je leur diffuse des vidéos que, que je tourne toute l'année dans mes différents camps et, euh, et chez moi quand je fais des vidéos par exemple en même temps qu'on discute j'ai un petit message d'un coach américain très connu mais je ne peux pas dire son nom euh, mais vous le saurez si vous me suivez parce que je envoyé la vidéo d'un de mes joueurs qui a été critiqué hier par exemple, alors qu'il est juste énorme, hein. vous pouvez voir ça dans ma story, le, le, le joueur a 10 ans et il produit une, une qualité technique d'un joueur de plus de 20 ans, et euh, il a été critiqué pour ça, donc j'ai envoyé ça à un coach américain pour lui demander ce qu'il en pense. Euh, surtout qu'ils ben, côtoient des, des pros euh, tous les jours donc j'ai hâte de lire ça <rire> mais voilà, ça c'est mon quotidien c'est-à-dire je réfléchis tous les jours comment aider les joueurs à être dans la performance et alors là, des fois les joueurs sont un peu décontenancés parce que des fois on parle pas de basket du tout mais au début ils sont un peu coincés mais au bout d'un moment ils se rendent compte que ils se rendent compte que, que le coach a raison. Quoi. Ils se rendent compte qu'ils n'ont pas été bons parce qu'en fait, euh, ils n'ont pas de mental. Ils se rendent compte qu'ils n'ont pas confiance en eux. Ils se rendent compte qu'ils n'arrivent pas à produire leur jeu parce que, parce que leur dribble est pourri, bah, etc. etc. Quoi. Il y a des tas de... Il y a des tas de... De facteurs qui peuvent influencer la performance. Les, les jeux vidéo, par exemple, peuvent nuire à la performance. Le, le confinement nuit à la performance, etc. J'en passe et des meilleurs. Ça, c'est certain. Comment tu te décrirais aujourd'hui euh, J'ai plein de formules. Si, si, si je te demandais, genre, une phrase de, de, de six mots, par exemple, comment est-ce que tu te décrirais aujourd'hui Je suis dans une... Per... Je suis dans... Non, c'est très facile pour moi parce qu'en fait, je réfléchis tout le temps à ça, mais tu le sais. Mais en oui. fait, là, depuis deux, trois semaines, je, je, je suis en pleine réflexion parce qu'il se passe beaucoup de choses intéressantes et positives. Mais voilà, enfin, je, je, je l'ai déjà dit, là, je ne vais pas me répéter, mais c'est un peu lié à tout ça. C'est un peu lié à toute cette actualité, à tout ce que j'ai fait. Euh, des fois, je dis traîneur, des fois, je dis développeur de, de, de talent. Ce qui est sûr, c'est que j'aime bien développeur, développeur de, de joueurs, parce que c'est plus large que juste savoir faire un cross, quoi. Ça peut, tu vois, l'autre jour, je ne sais pas si tu as vu ça, je ne me rappelle jamais son nom, mais l'ancien traîneur de Jordan, par exemple, était quelqu'un qui n'était pas un coach de basket. Il a été aussi traîneur pendant longtemps de Kobe, de Jordan, de Barclay. Il euh, y a pas mal d'interviews de lui et il était plutôt lui préparateur physique. Mais j'imagine que euh, j'imagine qu'il faisait pas que que de la muscu. Tu, tu vois ce que je veux dire je, je pense. Et, et il a il a il a amené une dimension physique à Michael Jordan et à Kobe au moment où ils en avaient le plus besoin. Bon, il est considéré comme un traîneur, mais tu vois, c'est quelqu'un qui a pas du tout, qui est vraiment à fond prépa physique. Autant on sait ce que c'est un formateur de jeunes, c'est quelqu'un qui, qui amène des fondamentaux aux joueurs. Moi, aujourd'hui, je pense que j'ai dépassé ce stade-là, en fait. Mais d'ailleurs, c'est un très bon stade. Et en club, de toute façon, on ne peut pas faire mieux, à mon avis. En club, on ne peut pas faire ce que je fais. Ce n'est pas possible, pour plein de raisons. Par contre, en club, on trouve des très bons formateurs de jeunes. Et comme je disais tout à l'heure, par contre, on trouve plein de traîneurs aujourd'hui qui n'ont jamais été formateurs de jeunes. Donc ça, ça, ça, ça m'embête beaucoup, par contre. Parce qu'on trouve des traîneurs qui se font payer des séances privées aujourd'hui dans des clubs et ils n'ont jamais entraîné en euh, Aujourd'hui, dans des salles privées, ils n'ont jamais entraîné en club ou ils n'ont jamais été formateurs de jeunes. Ça, ça, je trouve ça bizarre quand même dans la formation de l'entraîneur. Je trouve ça un petit peu curieux. S'il y a des jeunes entraîneurs qui écoutent, euh, je, je, je leur conseille. D'ailleurs, j'ai entendu ça dans une vidéo, mais ce n'était pas du basket il y a quelques jours. Euh, L'expérience, euh, le passage par des étapes est impératif. On ne peut pas à 25 ans faire ce que je fais aujourd'hui. C'est impossible. J'ai 47 ans aujourd'hui. À 25 ans, euh, je n'étais pas encore coach pro. J'étais le plus jeune assistant pro A, pro B à 28 ans. Aujourd'hui, j'en ai 20 plus. Il faut... Ça, je ne sais pas, histoire de dire « Ouais, les jeunes, vous êtes des cons hein, », parce que je me considère encore très très jeune et je côtoie des voilà mes meilleurs joueurs, ils ont 10, 11, 12 ans, 13 ans. Donc, je suis resté très très très jeune parce que j'essaye de les faire rigoler et j'essaye de comprendre ce qu'ils vivent au quotidien. Mais, mais, mais c'est vrai il y, a une, il y a une forme d'expérience. Enfin, l'expérience, euh, on peut être très, très fort coach à 30 ans. Alors, évidemment, évidemment, on peut être très, très fort. J'en connais, ils sont extrêmement forts. Mais ça fait 15 ans qu'ils entraînent déjà. Ils ont 15 ans d'expérience à 30 ans. Je ne peux pas être bon à 30 ans si je commence à 28 ans. Ce n'est pas possible. Euh, C'est là-dessus. voilà Le, le nombre d'heures, hein. les Américains disent 10 000... 10 000 heures, c'est 10 000 heures pour être expert. 10 000 heures. 10 000 heures, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'heures. Donc, euh, donc, si on veut être expert du, voilà, du tir, par exemple, bah, il, faut, il faut enseigner le tir 10 000 heures. Là, on pourra dire, euh, ouais, je suis expert du tir. En parlant d'expertise, on va utiliser la tienne. Est-ce que tu as un exercice favori et, et si oui, est-ce que tu peux nous l'expliquer Ouf. Où est-ce que c'est est -ce est réservé au cercle Où est-ce que c'est réservé au cercle Oh, mais moi, tu sais, je donne beaucoup, donc je n'ai pas, pas de soucis par rapport à ça. Et j'ai donné beaucoup, beaucoup sur Internet gratuitement. Alors, il y a des gens aujourd'hui qui ne comprennent plus, des fois, quand je leur dis non, non je ne vais pas te donner, non, je ne vais pas t'aider, non. non. Parce que je ne peux pas aider tout le monde, hein. je ne suis pas l'abbé Pierre. Euh, à un moment donné, ma, ma journée fait 24 heures comme tout le monde. Donc, euh, j'ai des sollicitations tout le temps. Donc, je, je, voilà, j'essaye de faire au mieux. Et en ce moment, je, je monte un guide pour le sport-études. Ça me prend beaucoup de temps, donc euh, voilà. Mais c'est pour aider des milliers de personnes. Donc, je ne peux pas répondre individuellement à tout le monde parfois. Alors, je vais, moi, je, je vais, te, je vais te contrer ta question. Je vais te bloquer ta question. Je, je, je ne suis pas un coach d'exercice. Je n'ouvre jamais de bouquin d'exercice. Je, je suis plus dans le contenu. Donc, est -ce, est -ce, comment je vais pouvoir t'expliquer du contenu? Là, là, ça va être encore plus compliqué qu'un exercice. Comment est-ce que tu avais euh... de le dire, par exemple, chez tes jeunes? Eh ben, je, ben, mon métier étant l'analyse pour pouvoir euh, voir un petit peu prendre un joueur à l'instant T et le faire évoluer tout de suite dans les minutes qui vont me suivre. Donc, je, le première chose que je dois faire, c'est analyser son tir. Donc, je fais, je lui fais faire un tir de match, sans adversaire, hein, c'est pas la peine, mmh. mais un tir, un tir à vitesse de match. Bon, avec l'expertise maintenant au bout de deux, trois tirs, je sais, je vois ce qui va pas. Et donc là, je, je l'envoie sur mes exercices, parce que j'ai fait une méthode sur le tir pour corriger tout ce qui va pas sur le tir. Donc, je l'envoie après vers vers, vers l'exercice qui va lui permettre déjà de commencer à bosser euh, euh, cette partie du tir-là. Parce que euh, le tir étant divisé en, en cinq euh, sous-divisions pour moi, enfin, cinq... Euh, c'est pas des étapes, c'est des... des, des, des, des des choses dont la gestuelle, je parle que de la gestuelle, hein, je, là je ne parle, mmh. parle pas du tir d'expert. Enfin, évidemment, les gestuelles ressemblent à un tir d'expert, mais je ne parle pas de, de, de prendre un tir à trois points sur l'adversaire euh, comme un certain euh, Anthony Davis et, et gagner un deuxième match. Je parle de comment on corrige la, la gestuelle. Il euh, y a cinq choses névralgiques et si on les a pas, on devient pas un expert du tir. ou wow, un très mauvais expert du tir. Ok. Donc euh, euh... voilà, l'analyse. Si faut... moi, moi, moi, moi, dans mon travail, on, peut, on doit être dans l'analyse tout le temps. Comme un coach qui vient de jouer son match, s'il analyse pas son match, bah, il pourra pas améliorer son équipe pour le match d'après. Moi, je fais pas ça pour des équipes. Je, je fais ça individuellement pour des joueurs. joueurs. Là, actuellement, j'ai des, des joueurs de N1 qui, qui, qui rejoignent le cercle. Bon, bah, je passe des heures et des heures à regarder leurs vidéos pour que je puisse les aider au mieux. Tu nous as parlé justement de, de, du guide pour le, le sport-études que tu es en train de mettre en place. Quels sont tes prochains projets Bah Ça. Euh, donc, je suis, donc, suis là et… Et pour l'instant, tu mets tout le reste en stand et c'est celui-là le projet principal Non, non, non, non, non, c'est... Comment t'expliquer ça C'est un... à la fois de l'actualité, à la fois, c'est pas de l'actualité. C'est-à-dire que c'est un besoin réel de... que, je... que je constate. Et en fait, j'ai eu le déclic ces jours-ci où je me suis dit, « Mais mince, il... Il, faut un... il, faut... il faut quelque chose, les guide parce qu'il y a trop de personnes qui ne savent rien ». Et moi, je sais beaucoup de choses et je me répète tout le temps. Donc, j'en ai marre de me répéter. Donc, je fais un guide. Parce qu'il y a des heures et des heures et des heures et des heures de, de contenu pour être guidé, pour aller vers un, un vrai sport étude. Voilà, l'objectif, c'est ça. OK, t'as une fétiche que tu dis à tes athlètes ou dans la vie de tous les jours J'aime bien impacter par les mots. De phrases vraiment fétiches, euh, non ou de, ou de mots. Mais mais si tu veux, euh, les mots. Ouais non, les mots sont très importants. Euh, non, je sais pas, j'en ai plein. Euh, mais comme ça, euh, si tu voulais impacter, je... si tu voulais impacter la vidéo là, les gens qui te regardent, qu'est-ce que tu utiliserais <rire> comme mot pour pour dire tiens, on va tous aller chez Coach Bonnel pour pour travailler. Euh, l'autre jour, avais... je suis en train de chercher parce que l'autre jour, j'ai trouvé une super réplique. <rire> J'aimerais bien, tr... bien la retrouver, cette phrase, parce que je l'ai pas encore sortie dans mes documents. Ouais, ça, je crois que je l'ai à peu près. Hein. Je peux me tromper un petit peu, mais l'idée générale, Allez. je pense que tu vas la comprendre. C'est Il euh, y a beaucoup de coachs qui font euh, du training, il y a beaucoup de coachs qui font du coaching. Euh, moi, je fais de la performance. OK. Bah donc vous Alors. êtes prévenu hein, quand vous allez chez David Bonnel, <rire> c'est de la perte. Ouais, plutôt, plutôt Pour terminer bon. quelque ah, chose. Attends, de... par contre, je, je vais mettre quand même un bémol parce que des fois beaucoup de gens me, me disent "Mais euh, coach, tu tu comment tu entraînes à partir de quel âge C'est c'est pas une question d'âge. C'est pas une question de niveau, c'est pas une question d'âge. J'interviens sur abs, absolument alors, j'ai pas fait tous les types de joueurs, tous les niveaux, etc. Parce qu'il y, y a trop de niveaux. Mais enfin, j'ai cou, couvert quand même un certain nombre d'âges et de niveaux. Les débutants, c'est compliqué, mais ça m'est arrivé. J'en ai eu d'ailleurs à mon dernier camp. Mais je dirais, c'est un, une problématique d'état d'esprit. C'est-à-dire, c'est vraiment, je veux, je veux m'améliorer individuellement. Je veux être, aller vers plus de performances. Ouais, je, je peux aller voir Coach Bonnel, effectivement. Euh, c'est si, ce que tu appelles, si, ce que si appelles veux... la Mamba Mentality euh, Non, parce que je ne suis pas un expert de la Mamba Mentality. Oui, c'est avoir, avoir le bon état d'esprit, le bon mindset, de vouloir changer déjà. Tu vois, par exemple, le, le, guide, okay. le, guide, le, guide, le guide du sport-études, par exemple, bah si si un jeune ou ses parents qui viennent et qui disent et qui dans leur tête ils disent ah mais moi je sais ce que c'est un sport étude ça marche pas c ils sont foutus euh, euh. C est, c est, ils sont foutus parce qu'en fait euh. ils pensent savoir ce qu'est ce qu'est un, un sport étude mais moi je suis intervenu sur trois continents dans des sports études donc je pense savoir un peu plus c'est quoi un sport étude ok ok ok euh, un conseil pour finir sur, euh, pour tes joueurs, pour tes futurs joueurs qui pourraient venir te rejoindre dans le cercle, bah, le cercle En fait, le cercle, c'est quoi rapidement C'est mmh. un suivi en ligne pour la performance basket. Donc, tous les sujets qu'un joueur a besoin, on les aborde dans le cercle et on essaye d'accompagner à distance. On a des jeunes qui sont en Afrique, on a des jeunes qui sont partout en France. On a eu des fois des, des joueurs canadiens aussi, il y a tous les âges et les niveaux. C'est pour être accompagné vers plus de performances basket en fonction de, de, de ses objectifs. Euh, ça permet. Euh, on a créé ça pendant le confinement et ça a, ça a aidé beaucoup de joueurs à être très performants aujourd'hui parce qu'en fait, eh ben ils n'ont pas arrêté de s'entraîner et ils étaient accompagnés. Hier, par exemple, on a fait l'analyse d'un match de Coupe de France, d'un jeune de, de Paris, U17, Bon, bah, on a fait le constat que, de ce qui n'allait pas. Et donc, maintenant, il sait qu'est-ce qu'il doit travailler. Donc, voilà, je, je, si je veux aller vers la performance, euh, pas... vous ne serez pas dans la performance si vous faites deux entraînements euh, de club par euh, semaine. Euh, ce n'est pas ça, la performance. Je sais, moi, parce que c'est ce qui me passionne, que je... tous les joueurs ne peuvent pas venir... Dans le cercle, tous les joueurs ne peuvent pas coller à la performance. Ça, c'est clair. Si j'ai envie de faire du basket loisir, c'est super, c'est très bien. Et il y a besoin de tout le monde dans le basket, mais on est loin de la performance. C'est un état d'esprit et c'est un objectif. Si je veux aller dans un sport étude au Canada, aux États-Unis, il faut que je sois dans la performance. Mais si j'attends d'être là-bas pour être dans la performance, je ne serai jamais recruté. Il faut être clair. Hein. OK. Et ben, on va finir sur ces derniers mots. Est-ce que tu as quelque chose à, à ajouter à cette, à cette interview Eh bien, écoute, déjà, un grand merci à toi pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de pouvoir partager avec toi et répondre à tes questions. Je découvre en plus le format Instagram. Peut-être, Je suis un peu de partout sur les réseaux, mais peut-être que je ferai, je ferai aussi des, des lives Instagram. Si ça, il faudra que j'analyse ça. Et puis, bah écoute, longue vie à, à ce que tu fais et à, à, à voilà à, à essayer de d'avoir des avis de toute la planète basket parce que c'est c'est très important. Il faut je, je pousse toujours les jeunes à être curieux, à à, ne, à aller voir d'autres entraîneurs que moi. Hein, je, je, je, il y a plein mmh. de choses, il y a plein de choses que je ne sais pas faire. Moi, c'est vrai que là, je suis à 40 camps bientôt. Et que dans mes camps, depuis le début, depuis 4 ans, je ne fais que du 1 contre 1 et que du tir. Donc je pense que je suis assez expert là-dedans. Mais il y a des coachs qui sont très très forts dans d'autres domaines et il faut aller les voir. Hein. C est, c est, c est... Donc merci à ta chaîne pour véhiculer ce message. Merci beaucoup à toi et à très vite en tout cas.